bonjour à tous voilà je m'appelle Sabrina euh, je tenais à vous faire cette vidéo parce que depuis plus de 15 ans j'ai euh, eu un problème sur la route qui m'a déclenché une phobie sur la conduite et d'autres phobies aussi également comme euh, la peur de la foule, la peur de l'éloignement, et beaucoup d'autres choses. Donc j'en ai souffert depuis 15 ans, énormément, ça m'a cassé, ça m'a empêché de me développer, de me de construire, d'avoir un avenir professionnel, personnel. Mais c'est ce qui a fait aussi ma force, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous filme ce magnifique endroit où je suis, qui est notre capitale, et vous faire partager ce moment de victoire quoi. ce moment de victoire que j'attendais depuis si longtemps et j'ai eu déjà une première victoire qui était énorme c'est prendre la route ah on a le soleil qui se lève sur Paris c'est exceptionnel et donc euh, aujourd'hui je tenais à vous faire part bah de, de mes progrès. Aujourd'hui, je suis arrivée ici à Paris. C'est à 800 km de chez moi. Pour moi, c'était le bout du monde. Il y a plusieurs années, je ne me serais jamais dit que j'arriverais à accepter un déplacement professionnel et venir sur Paris. Et depuis le mois d'août 2019, depuis le mois d'août 2019, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. Et c'est là où j'ai rencontré Eric. Un peu par hasard. Et je me suis dit que... J'avais plus rien à perdre avec tout ce que j'avais essayé auparavant. Donc je me suis lancée. Il m'a donné confiance en moi. Et... j'ai cru sans y croire en fait au départ. Et... En fait... Euh... Je sais pas ce qui a fait que ça s'est déclenché. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Sa formation, j'y croyais sans y croire, mais au final, ça a payé. Et j'y suis arrivée à convaincre cette amaxophobie, à euh, combattre enfin, toutes ces phobies petit à petit. Il y a quatre jours, je suis partie de chez moi, dans le sud. Et c'était très difficile, le groupe m'a beaucoup soutenu, le groupe Whatsapp, je tiens à remercier beaucoup de filles euh, sur le groupe, Eric bien sûr, qui m'a pas mal coaché Et donc, euh, de jour en jour je grandis, de jour en jour je deviens moi-même, et de jour en jour je combats une chose qui m'était impossible auparavant. Donc euh, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui, qui m'ont soutenue depuis un an et depuis toutes ces années aussi, particulièrement depuis un an puisque c'est grâce à eux que j'ai fait ces progrès. Donc, euh, si ça peut aider quelqu'un d'autre à sauter le pas, parce que c'est pas du cinéma ce que je fais, j'ai rien à gagner dans tout ça, mais je dis ce qui est vrai, j'ai tout essayé l'hypnose, la relaxation, même le psy, rien n'a marché, donc je me suis lancée dans ça, et j'ai régulé une grosse partie de mes émotions, donc celle-là elle est pour vous, et pour tous ceux qui hésitent, franchement dites-vous comme moi que ben, vous n'avez plus rien à perdre en fait, merci